Eh, mais en fait, j'ai pas très bien compris ce que c'était le chemin de la loi. La procédure législative comprend trois phases principales. Le dépôt du texte, son examen par le Parlement et sa promulgation par le président de la République. Cette vidéo concerne la deuxième phase. Une fois que le texte a été déposé, comment se déroule concrètement l'examen d'un projet de loi par le Parlement Schématiquement, l'examen législatif se décompose en deux grandes étapes. D'abord a lieu l'examen en commission. Ensuite, il y a l'examen en séance. Puis le texte est renvoyé au Sénat dans le cadre de la navette législative. Des procédures spéciales, dérogatoires, sont prévues pour certains textes, en particulier les lois de finances, les lois organiques et les lois constitutionnelles. Une procédure d'urgence peut également être déclenchée par le gouvernement ou par le Parlement. La procédure que nous avons présentée est la procédure normale qui s'applique à la plupart des textes examinés par le Parlement. La première étape est la transmission du texte à une ou plusieurs commissions permanentes. Tout d'abord, le texte déposé est transmis à l'une des commissions permanentes. Les projets et propositions de loi peuvent être transmis à plusieurs commissions si le texte couvre plusieurs thèmes. Par exemple, un texte sur le financement de l'armée sera certainement transmis à la commission des finances et à la commission de la défense. Les commissions peuvent être saisies au fond ou pour avis. Elles n'ont alors pas exactement les mêmes pouvoirs. Nous allons prendre le cas d'une commission saisie au fond, ce qui est le cas le plus fréquent. Euh, J'ai pas très bien compris ce que c'était une commission. Eh C'est une espèce de groupe de travail permanent réunissant 73 députés. Donc, Il y a huit commissions permanentes à l'Assemblée nationale spécialisées sur différents thèmes, par exemple la commission des affaires culturelles, de la défense, des finances, et tous les députés appartiennent à une commission et à une seule. Les commissions se réunissent régulièrement, en général une fois par semaine le mercredi matin. Les commissions ont plusieurs attributions, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur leur rôle en matière législative. Les commissions permanentes sont en effet des organes très importants du processus législatif, même si leur travail est souvent moins visible que les débats en séance dans l'hémicycle. Souvent, les modifications les plus profondes du texte sont effectuées en commission. Alors vient ensuite l'étape de la désignation d'un rapporteur ou d'une rapporteure. Mais en fait, c'est quoi le ou la rapporteur Eh bien, comme son nom l'indique, le rapporteur doit écrire un rapport. Plus précisément, c'est un ou une députée qui est chargée par ses collègues de travailler plus en profondeur sur le texte que la commission va examiner. C'est le ou la rapporteur qui va mener les travaux, elle ou il doit donc à la fois expliquer à ses collègues ce que prévoit le texte, en particulier sur les points les plus techniques et les plus ardus, et leur proposer des modifications. Lors de l'examen en séance, c'est lui qui s'exprimera au nom de la commission. La troisième étape est la rédaction du rapport législatif par le rapporteur. Une fois désigné, le rapporteur se met au travail et s'attelle à la rédaction <coughs> du rapport, qui comporte presque toujours deux parties. Alors, il y a une partie générale dans laquelle le rapporteur partage son analyse concernant le texte, pris dans sa globalité. Et Il y a également une partie beaucoup plus détaillée, article par article, dans laquelle le rapporteur présente la nature exacte des modifications apportées par le texte par rapport aux droits existants et les éventuels problèmes posés par le texte. Le ou la rapporteur peut aussi proposer de modifier le texte de loi. Ces modifications s'appellent des amendements. Leur rédaction et leur dépôt obéissent à des règles très strictes que nous ne détaillerons pas ici. Mais comment le rapporteur fait-il pour analyser tout seul un texte de loi qui peut comporter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'articles Mais il n'est pas tout seul. Ses collaborateurs et collaboratrices peuvent l'aider, et l'administration parlementaire met à sa disposition des moyens extrêmement importants. Au moins un fonctionnaire lui est affecté, et dans le cas des textes les plus importants, plus de 10 fonctionnaires peuvent travailler pour le ou le rapporteur, et ce sont les fonctionnaires donc qui procèdent à l'analyse juridique. Ce sont également eux qui rédigent le rapport en suivant les indications données par le ou le rapporteur, et la plupart du temps, ce sont aussi les fonctionnaires qui mettent en forme les amendements que le ou la rapporteur souhaite déposer. En outre, avant de prendre position, le ou la rapporteur rencontre les parties prenantes. Des réunions sont organisées avec le ministère, avec les personnes concernées par le texte ou les lobbies. Quand son rapport est prêt, le temps est venu de le présenter à ses collègues. Le plus souvent, le calendrier est assez serré et il est rare que plus de quelques semaines séparent le dépôt du texte de l'examen du calendrier législatif en commission. Ensuite vient la présentation du rapport législatif en commission et l'examen des amendements. Donc le rapporteur commence en général par un discours dans lequel il ou elle résume sa position sur le texte, puis le projet ou la proposition de loi est examiné article par article, et le rapporteur présente les amendements qu'il juge utiles. Et les autres députés dans tout ça, ils font quoi Les autres députés, qu'ils appartiennent ou pas à la commission saisie au fond, travaillent de leur côté. Ils sont aidés par leurs collab collaborateurs et par les collaborateurs du groupe auquel ils appartiennent. Comme ils ne bénéficient pas des mêmes ressources que le ou la rapporteur, ils se concentrent en général sur un nombre plus réduit de sujets. Ils peuvent bien sûr proposer des amendements. Alors ces amendements sont également examinés par la commission saisie au fond. Et les amendements déposés à ce stade s'appellent des amendements de commission. Le rapporteur a un petit privilège. Avant le vote de chaque amendement, il donne son avis et... En général, la commission suit son rapporteur. Sur les textes les plus importants, le nombre d'amendements déposés peut être très élevé et dépasser le millier. Plusieurs réunions de commission sont souvent nécessaires pour en examiner la totalité. Les amendements du rapporteur et des autres députés que la commission adopte sont intégrés au texte qui sera ensuite discuté en séance.